Déclaration des députés. Député de Huron-Bruce. Merci, M. le Président. Je suis ravi de célébrer aujourd'hui une très bonne initiative d'un ordinateur par enfant en partenariat avec les collectivités des Premières Nations. L'OLPC a donné cinq ordinateurs et d'équipements d'enregistrement à la bibliothèque d'être utilisés par dix enfants dans la collectivité pour augmenter leur littératie en ordinateur. Ils ont développé un podcast appelé les échanges autochtones pour concentrer leur apprentissage et de discuter d'enjeux culturels tels que les arts, la culture, le langage et l'alimentation. Ils ont aussi contribué à une subvention sur trois mois. Le programme va avoir une incidence positive sur 40 personnes dans la collectivité Ojibwe. et C'est une bonne façon de faire en sorte qu'ils puisse y avoir une meilleure participation entre les jeunes et les aînés. Ils ont été très fiers de leur travail. Et on a pris le temps qu'ils nous démontrent leur podcast et avec leur fierté, les photos qu'ils les montraient à, à, en train de démontrer leur euh, émission de balado diffusion. J'ai vu qu'il y a eu un grand rendement sur les investissements. Il y a une grande euh, capacité de réunir les gens dans, avec cette activité. Donc, merci beaucoup. Député de toronto Alors, de merci Monsieur le Président. La semaine dernière, la coalition de la santé de l'Ontario a publié un, un appel à l'action sur le projet de loi 160, et c'est au sujet de la privatisation du système de santé, en disant que le gouvernement va retirer l'interdiction sur les hôpitaux privés. Et ça fait en sorte que les hôpitaux privés, les cliniques, de, de prendre de l'expansion. Et ce serait encore plus difficile pour le ministre de, de les empêcher de le faire. Ça a été fait sans consultation avec le public. C'est un projet de loi Omnibus qui abroge sept autres lois et modifie 30 autres lois. La coalition a eu 30 minutes pour présenter à la commune, au comité sur ce projet de loi massif. Sans consultation, le gouvernement est en train de faire une grande, grave erreur qui pourrait permettre de la privatisation à notre système de soins de santé. Monsieur le Président, les néo-démocrates s'opposent à cette nouvelle phase d'initiative de privatisation. Nous avons posé des questions au sujet de cette initiative ce matin et nous allons continuer de nous opposer à ce programme de la privatisation de la santé, de les autoroutes, de l'éducation et de l'hydroélectricité. Député de Ancaster, lineborough weston merci, Monsieur le Président. Je voudrais parler du plus grand privilège que j'ai eu des 17 années que j'ai été député. Et ce privilège, ça a été de rencontrer trois ou quatre fois par année un comité de consultation sur les études postsecondaires de l'Université McMaster et autres des présidents et d'autres étudiants. Nous avons eu des rencontres, il y a différents ministres qui viennent présenter et élaborer sur ce qui se produit ici dans l'Assemblée avec les différentes politiques. Moi, j'ai profité grandement d'écouter les étudiants et je voudrais vous dire que nous, en tant que province et en tant que pays, on est dans un très bon état vu, euh, au vu de la qualité des étudiants que nous avons. C'est très utile de tout ce temps que j'ai pu passer avec eux. On a parlé de la, du programme de bourse d'études. et euh, Ils nous ont parlé du temps où ils n'étaient pas admissibles et on a changé cela. On a parlé aussi de la qualité de l'éducation. On a aussi parlé de la santé mentale. Et en fait, il y a quelques représentants de chacune des institutions qui euh, travaillent avec moi et avec l'administration de leur institution pour développer et euh, J'espère de mettre en œuvre une stratégie pour la santé mentale pour les étudiants au, euh, pa, au niveau postsecondaire. Député de Prairie-Saint-Musconca. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à Orville Hammond de Brace Ridge un entrepreneur qui est décédé le jour du souvenir à 88 ans. Orman a lancé une entreprise en 1944 pour le transport, lorsque son directeur lui a dit de quitter l'école et de commencer à travailler. Il a commencé à conduire un taxi ensuite il a utilisé son premier, son premier véhicule pour lancer son entreprise. Hammond Taxi s'est euh, lancé aussi dans le transport des étudiants. C'était aussi mon premier euh, enseignant de conduite alors qu'il a changé les, euh, les vitesses de l'autobus alors que j'étais très jeune, il m'a montré comment conduire. Il a aussi, on a aussi parlé de toutes les personnes qu'il a enseignées à conduire. Il y a 185 euh, autobus et emploi 300 personnes. Lorsqu'on conduit sur l'autoroute 18, on voit son entreprise. Il a permis de bâtir l'entreprise. Il a été généreux avec les différentes activités communautaires, les banques alimentaires et le bénévolat. Ses enfants, Greg et Beverly, sont aussi laissés dans le deuil et je voudrais présenter mes condoléances à la famille et aussi de, lui, de leur laisser savoir comment il était très bien aimé et très bien respecté. Il était unique et il sera manqué de beaucoup. Député de London West, merci. Le 1er août 2013, Elizabeth Kilburn, son fils, l'a laissé au travail avant qu'il aille à son emploi d'été. Elle n'avait aucune idée que ce serait la dernière fois qu'elle le verrait vivant à l'âge de 21 ans. Jeremy est mort alors qu'il euh, qu a touché euh, une ligne de haute tension avec euh, un morceau de métal et que personne n'avait été euh, formé en santé et sécurité sur le, dans le milieu de travail. l'âge Elizabeth a fait face à beaucoup de deuils elle est une militante très forte pour la santé et sécurité en milieu de travail. Elle a aussi participé avec l'enquête du coroner sur la mort de Jeremy, qui a dévoilé des recommandations pour éviter que plus d'autres jeunes personnes meurent en milieu de travail. Cela comprend un programme scolaire sur la santé et sécurité et le droit aux étudiants de refuser un travail qui est insécuré. De la part des des universités, des collèges et des, des études secondaires. Cette éducation pour la santé et sécurité est nécessaire. Je demande au gouvernement de mettre en œuvre toutes les recommandations du coroner et aussi de mettre en œuvre un, une formation santé et sécurité obligatoire en milieu de travail. C'est le moins qu'on puisse faire pour Melissa Kilborn et pour toutes les personnes qui ont perdu un proche à la suite de, de problèmes en milieu de travail. Merci. Le 27 novembre, c'est la journée des, de l'aide aux médecins. Ils ont un, un impact positif sur la qualité des soins que reçoivent les Canadiens. Il s'agit de la reconnaissance de la profession aussi de les remercier pour ces professionnels de la santé, pour tout le travail qu'ils effectuent. Et nous que comprenons les l'importance qu'ils ont pour les soins intensifs, les soins primaires, et tous les autres aspects dans le système de soins de santé. Moi, euh, ma mère a été infirmière et je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui viennent de nos euh, forces militaires et je voudrais aussi les reconnaître ici aussi. L'aide aux médecins joue… Euh, les assistants aux médecins jouent un rôle essentiel. Je voudrais leur remercier pour leur engagement. Envers les systèmes de soins de santé en Ontario, je voudrais aussi re reconnaître l'association CAPA pour leur travail de militantisme et toute leur collaboration qu'ils effectuent euh, en Ontario et au Canada. Déclaration. Euh, député de sous sainte marie Merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui et de reconnaître John Lalonde de Sault-Sainte-Marie, euh, centre d'héritage de. Euh, de avions de la Brousse en 1997, M. Lalonde et d'autres bénévoles ont rebâti un des aéronefs Foxtrot. Vingt ans plus tard, ils peuvent dire qu'ils ont complété cette tâche. Le Foxtrot a été inventé en 1932 aux États-Unis. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu deux 58 qui ont été construites ici au Canada et deux sont encore ici. La plupart sont des configurations post E et, et utilisées dans la brousse et c'est un, un avion compact pour, et avec l'espace pour trois passagers derrière le moteur. L'entreprise a aussi développé un, un matériel pour qu'on puisse l'utiliser dans le besoin pour les, des secours médicaux. Le Centre de sous sainte marie reconnaît les contributions de, que les avions ont jouées, les avions de brousse. Ça a été reconstruit par plusieurs heures et avec des heures qui ont été investies par des, volontaires, des bénévoles pour reconnaître le patrimoine canadien de cet avion. Et ça va permettre à la prochaine génération des Canadiens à un lien au passé. Ils espèrent qu'ils vont pouvoir avoir une approbation de pouvoir voler l'avion euh, par le capitaine Dave Hadfield, qui est le frère de Chris Hadfield, l'astronaute. Je voudrais euh, dire toute la fierté que j'exprime envers ce, cette équipe et ce projet, et encore une fois, de faire en sorte qu'on puisse se démarquer à l'échelle internationale. Merci Député de Scarborough Asian Court. Merci, Monsieur le Président. Un des grands privilèges d'être député, c'est d'avoir de re des rencontres avec des gens talentueux, tels que ceux dans ma circonscription de scarborough Asian Court, et je voudrais reconnaître le travail de Robert McCormick. Un, paramédi, un, agent, un préposé pra, pa, paramédical, il a reçu la médaille de la Gouverneure générale de services d'urgence. Ça reconnaît son professionnalisme et son engagement envers les services paramédicaux au public. Robert est à sa 38e année à aider les malades et les blessés dans la société. C'est une expérience très enrichissante de desservir la collectivité. Il a travaillé avec les services paramédicaux de Toronto en tant qu'enseignant de conduite et ça lui a permis de former de nouveaux agents de paramédicaux. Il croit dans l'éducation tout au long d'une vie, et est, cela est démontré par tout ce qu'il a fait, les activités dans lesquelles il participe. Robert Coleman, de la part de l'Assemblée législative, je voudrais vous remercier pour votre service exemplaire en tant que paramédical pendant 38 ans et encore félicitations pour votre médaille de service exem exemplaire. Merci. Député de York Co. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de, de prendre la parole au sujet de, de Miriam King à Bradford. J'ai appris avec grande tristesse que deux des journaux locaux vont fermer leurs portes, Bradford Times et uh, Municipal Sandberg. Nous savons tous que la façon que les gens consomment euh, ou qu'ils qu lisent les médias a changé. Ils ont moins de revenus à la suite de publicité. On a perdu un grand des euh, supporteurs de notre euh, vie dans la collectivité Miriam King et son enthousiasme était légendaire des fois elle a pu se déplacer à 10 à 15 différents endroits dans une seule journée nous allons euh, son dévouement va nous manquer n malheureusement ce n'est pas seulement ma collectivité qui euh, subira les répercussions de ces fermetures il y a aussi le Barry Examiner qui va fermer euh, ses portes aussi, qui a opéré depuis 1864. Je pense aux 300 personnes partout en Ontario qui vont perdre leurs emplois à la suite de ces fermetures. C'est un, une incidence réelle sur les personnes. Et je pense à Miriam King, mon amie, la rédactrice de The euh, Bradford Times. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration reports by committees.